Aujourd'hui, c'est mercredi, donc on bricole, et on va apprendre à faire des anneaux marqueurs. Alors, ce qu'il nous faut. Les anneaux en eux-mêmes, ils sont faits avec un fil de... Ça, ce sont des tuteurs pour les plantes. C'est quelque chose d'assez souple, très malléable. Il ne faut pas que ce soit trop rigide, sinon ça va être difficile. On va enrouler ça autour d'une baguette. Alors, moi, j'ai pris une cuillère en bois. Il va nous falloir une petite pince coupante et une autre pince pour euh, modeler et fermer le, fermer le, le marqueur. Alors l'idéal c'est une pince plate, moi j'en ai qu'une ronde mais je vais faire avec. Donc voilà, donc on enroule le fil autour de notre bâton. Ça peut être aussi euh, ces, ces liens qui retiennent euh, les dans les jouets, là qui retiennent les, les jouets à l'intérieur de la boîte. Enfin, en plus, on approche de Noël, donc ça va être la bonne période, comment faire, récupérer Donc voilà, on a fait une espèce de petit ressort. On va couper deux spires, c'est-à-dire une, deux deux tours, quoi. Ou un petit peu moins, une et demie. Voilà, comme ça tout le long hein. donc, euh, je vais m'arrêter là pour euh, finir et après ben, on va se débrouiller pour fermer enfin, je vais peut-être couper un petit peu, un petit peu longue donc c'est pas grave, je vais recouper et la deuxième pince ça va nous servir à ça à bien serrer. Voilà. Okay. Ensuite, on va découper ce qui dé on va couper ce qui dépasse pour pas que ça s'accroche. Donc, je me mets comme ça bien le long <coughs> de l'anneau et je coupe à ras. Je vais essayer que ça n'accroche pas ou au moins pas trop. Alors pour celui-là, je vais essayer de le sortir. Hop. Voilà, vite fait, pas cher. Et euh, pas cher, c'est intéressant parce que là, je suis quand même en train de faire un tricot. Il y a quelque chose comme 766 mailles et des marqueurs partout. Donc ça s'utilise comme ça. Donc on est entre deux mailles. Et donc là, je suis à la limite d'un motif. Je mets un marqueur, et je continue, je vais avoir 8 mailles à faire avant d'arriver au prochain. Peut-être que ça, j'ai peut-être mal compté, en bref, on glisse tout simplement. Et on continue. Voilà, comment se repérer sans avoir à compter